Amis iraniens, amis iraniennes de France, amis iraniennes, iraniens du monde entier, nous sommes ici rassemblés sur le parvis des droits de l'homme à Paris, ce dimanche 25 septembre, pour rendre hommage à cette jeune femme, Masha Amini, assassinée par le régime des Mollahs, assassinée un voile mal posé, assassiné par la brigade des mœurs, la trop fameuse organisation pour la promotion de la vertu et la prévention du vice qui sévit dans tout le pays depuis des décennies. Nous sommes ici rassemblés pour rendre hommage aux victimes de la répression barbare qui s'est abattue sur la jeunesse iranienne, sur le peuple iranien, sur les femmes iraniennes. Nous sommes ici unis, fraternels. Nous sommes ici fraternels, unis pour dire notre admiration devant le courage de ces femmes qui, au delà de leur colère et au mépris de leur vie, adressent un message universel au monde entier un message de liberté, un message d'égalité. Oui, hommage au courage de celles et ceux qui risquent leur vie en manifestant dans les rues iraniennes, à celles qui brûlent leur éclat en s'exposant aux cheveux dans les manifestations, à celles qui les coupent face caméra sur les réseaux sociaux faisant fi d'une répression annoncée, une répression violente, mais trop en colère pour ne rien faire. Le silence, elles n'en peuvent plus, les hommes non plus, qui accompagnent leur combat. Les femmes veulent arracher leur liberté, mais vouloir la liberté pour les femmes, c'est vouloir la liberté pour tous. Les femmes ont de l'ambition pour tout un peuple et nous devons les soutenir dans leur combat pour la démocratie, contre l'obscurantisme. Contre l'obscurantisme d'une théocratie qui règne sans partage sur un grand pays. Un... Les mœurs. Comment une idéologie Comment un pouvoir peut-il contraindre à ce point le corps des femmes Comment cette idéologie peut-elle exercer un tel contrôle et une telle violence C'est l'expression pure et simple d'un pouvoir qui entend, par la mainmise sur les corps, l'immiction jusque dans l'intime, imposer l'ordre, l'obéissance, le silence. Il n'y a plus d'intime. Ce n'est pas la simple négation des droits. C'est la négation même de la personne humaine. C'est une dictature de l'intime. C'est pourquoi la protestation a été si forte. C'est pourquoi elle doit s'entendre ici, dans une expression qui n'est pas partisane, mais dans une expression politique. Quelle civilisation voulons-nous On sait, On sait l'écho qu'a eu la mort. De Massa Amini en Iran, on en connaît l'ampleur, le courage de ces femmes qui se dévoilent, se coupent les cheveux, refusent le diktat vestimentaire et entraînent à leur suite tout le peuple iranien. Volonté de sortir de cette folie, de briser les chaînes, de refuser la terreur Iran, libre. et d'accéder enfin à l'égalité, la liberté, la dignité, liberté, égalité liberté, des revendications simples ici. Vue de Paris, mais profondément subversive pour des idéologies obscurantistes. Nous sommes ici pour faire entendre nos voix, prises de justice et de liberté, l'écho de nos luttes pour les droits individuels et collectifs, l'égalité de ces droits pour les femmes et les hommes, l'héritage des combats féministes, la défense de la laïcité, l'aversion universaliste qui imprègne notre culture notre démocratie, et qui saigne dès lors que des femmes ou des hommes, ailleurs, partout dans le monde, subissent le jeu des dictatures, des Merci. privations et de la répression. Merci, Merci. Merci. Merci. nous voulons aussi rappeler, nous voulons aussi rappeler notre attachement à ces droits jamais définitivement acquis, toujours remis en cause, qui appellent une vigilance et un engagement constant. Nous voulons et nous sommes aux côtés du peuple iranien victime au moment où nous sommes rassemblés d'une impitoyable ré répression qui a déjà fait des dizaines de morts. Nous songeons à celles et à ceux qui, dans les geôles, souffrent en ces heures historiques. Nous sommes aux côtés de ces femmes qui exigent l'égalité et qui sont prêtes aujourd'hui à risquer leur vie pour se débarrasser d'un joug qu'elles n'ont que trop subi. Comment ne pas être de ce combat et, et ceux qui ne sont pas de ce combat, et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, et ceux qui par leur silence expriment une attitude qui est le contraire de ce qui aspire notre démocratie et nos valeurs, et ceux qui ne sont pas de ce combat, seront-ils aux côtés Et ceux qui ne sont pas de ce combat, seront-ils aux côtés du président Raïssi qui prétend sur la chaîne américaine CBS que les femmes en Iran portent le voile de façon spontanée. Pour Mamma pour les femmes d'Iran, pour le peuple iranien, je reprends avec vous le cri de colère des femmes en Iran, faisons-en un cri de solidarité. Femmes, vie, liberté, femmes Cette femme martyre pour moi. Mahsa Amini, c'est une plus martyre. Cette femme, elle a fait bouger l'Iran, elle a fait bouger, bouger le monde musulman, le la la monde entier, face en au fascisme vie, islamiste. Ça, ça, ça, ça prouve que la doctrine et la dictature la des Moala n'est pas éternelle. Il y a ce peuple qui mérite de se réveiller, ce peuple qui mérite d'avoir bon, sa liberté, gars, on est là pour le soutenir, pour dire non au fascisme, non au islamisme, non à cette dictature, c'est un soutien. Je pense que, que si on regarde l'histoire avant 1979, libertés, les femmes musulmanes en Égypte, en Tunisie, ailleurs, elles ne portent pas le voile. Depuis que ce régime de moalla, le régime de la haine, l'ennemi de l'islam, ils ont imposé ça, mais la réalité non. C'est la liberté que je le demande même pour la femme musulmane. Non, les prêtres à cette la monarchie, mais une transition démocratique en Iran, où il y aurait séparation de l'Église et de l'État. On est fiers... Euh... Excusez-moi. Je... Ils ont trop payé. Et ils en ont assez. Donc, on fait ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. Mais j'ai l'espoir qu'ils vont réussir, et je sais qu'ils vont réussir. C'est une question de temps. Et comme il y a 40 ans, il espère que le peuple iranien aura le dernier mot. Ici Azabod-Legurgis, Radio-Canada, Washington. C'est ça, c'est pour les femmes iraniennes qui sont mortes depuis. Il faut, il faut que les, les ayatollahs de là. Et voilà. L'islam radical est en train de gangréner une partie de nos concitoyens musulmans. Cet islam radical nous défie. Il défie nos valeurs communes. Je ne le laisserai pas faire. Je veux, Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme, mais aussi des frères musulmans. Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui abritent les penseurs de l'islam radical. Le... Au Proche-Orient, il y a quelques grandes nations euh, qui ont euh, les caractères d'une nation. Euh, il y a la Turquie, il y a l'Iran, c'est une nation avec son histoire, avec sa, sa culture, avec sa, sa, son, son unité. Euh, il y a l'Égypte, une nation. Il y a Israël, une nation. Voilà, après, on commence déjà à, à chercher. Hein. Les autres constructions sont des constructions récentes, euh, liées à la colonisation, liées à, à, à des décisions prises par les Occidentaux. Et... Mr. President, the BBC. Did you did you speak with Raisi about the situation of women in Iran? I do. What I was did, his I response? Did, I did. We had a we had a discussion on that for sure. But, but what was his response? Like they're killing people right now in the streets. I, agree. I made it. I made it very clear that we were supportive of uh, human rights and especially women's rights in, in, in this matter. And I didn't didn't obviously we had a very long discussion on. Uh, les négociations nucléaires, le GCPOE et ainsi de suite. Mais j'ai emphasize cette issue, qui is est très importante pour nous, et la crédibilité de l'Uran est à l'extérieur, concernant le fait qu'ils doivent s'adresser cette issue. Donc nous avons eu une discussion. Merci. Voilà, alors on est en direct avec M. David Abbassi, islamologue et écrivain, qui tient une émission sur Radio Ici Maintenant, c'est l'Humeur du Temps. Donc, David Abbassi, spécialiste de l'islam. On va faire le point sur la situation en Iran où la colère grandit après la mort de Massa Amini, euh, donc qui est devenu le symbole de la brutalité du régime. Euh, bonjour, euh, monsieur Abbassi. Euh, vous vous m'entendez Bien sûr, mon chef Philippe. Oui. Bonsoir. Bonjour. bonjour. Alors, on a la chance de vous avoir avec nous cet après-midi pour faire le point sur la situation. Et puis déjà, je vous avais à l'instant, euh, vous vous m'avez donné euh, des, des références. Euh, votre compétence, là, ne fait aucun doute. Alors, euh, Massa, Amini. Voilà, euh, bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, puisque le média ne connaît pas assez Massa, Amini, et toutes les informations... On va remercier, c'est bien, et concernant la manifestation et tout ça. Mais pourquoi on a choisi Mahsa pour le tuer Et qui était Mahsa Pour mieux le connaître, je vous invite d'écouter ça, s'il vous plaît. عشقی تو بوم بجاره نسکل ایشد لاره کچ پی دبران سخته ممکو کجا بازاره اخ دوی تو سوتان تندی جرگم دوری تو سو تندی جرگم ورلم تن یادنالم لدوریت لجین بزارم لدوریت لجین بزارم لدوریت هر دم دنالم روزی که یستا جداشم روز مرگ خنده هامه روز تنهای دستام فصل سرد گری همه توی اون کوچه‌ی غمگین جای پاهای تو مونده هنوزم مونده مجنون عطر قلب تو بوشمنده بد تو گلی رفیقم غم تو داد فریبم حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم توی این شهر غریبم euh, sans une musique, vous voyez euh, la voix de Mahsa c'était sans musique, la fille de 22 ans. Déjà je vais vous donner une petite explication sur Mahsa et pourquoi on l'a choisi pour le tuer, et pour que vous soyez au courant de certaines choses cachées de ce dossier. Mahsa, son nom kurde, parce qu'elle est d'origine de Kurdistan d'Iran, c'est une fille kurde. Elle s'appelait Gina, Gina Kurdistani, c'est-à-dire Mahsa Amini. Gina Kurdistani était une artiste, chanteuse, danseuse, actrice perse kurde, parce que le kurde c'est l'ancienne population perse qui sont actuellement en Iran. En Irak, en Turquie et en Syrie. Alors, euh, Gina euh, est de Sanandaj, une ville en Kurdistan iranien. Elle vient à, à, à Téhéran après quelques jours de vacances au bord de la mer Caspienne. Il retourne à Téhéran avec sa famille et un soir, ils vont sortir avec ses cousines et ses cousins pour s'amuser en ville. Mais il était choisi, c'est-à-dire Mahsa a été choisi. Ça, ce n'est pas de l'histoire, c'est la vérité de dossier. Et il avait été choisi d'être assassiné au moment de, de la commémoration d'Arbaïn en Iran. Arbaïn, c'est quoi? C'est le 40e jour de l'assassinat de nouveau de Mahomet. Il s'appelle Hossein. Alors, on va l'arrêter pour euh, question de voile. Si nos amis le consultent sur l'internet, on va, on va constater qu'il était bien couvert. Même sa mère, et quand elle a parlé avec moi, que j'ai eu la voix de sa mère également, après c'était diffusé partout, elle précise que ma fille la voile qu'il avait sur la tête mesurait 3 mètres, était tellement grande qu'il pouvait tout couvrir. Même nous voyons la photo et le vidéo qui rentre dans le commissariat de la République islamique à Téhéran et là aussi on voit que concernant le voile, que c'est une obligation contre les femmes en Iran, a été bien portée par Gina. Mais euh, il commence à insulter Gina euh, puisqu'elle est danseuse aussi. Nous avons des films euh, qu'elle est en train de danser avec du coup, des groupes euh, femmes kurdes en Kurdistan, comme cette chanson que vous avez entendue, que c'est unique, vous vous entendez. Et, comme cette chanson qui est sans voile, bien sûr, quand elle dansait, c'est comme un artiste et il ne portait pas le voile euh, dans le fêtes et tout ça. Alors, cette fille, quand on l'insulte, elle se défend en paroles seulement. Oh, il lance des paroles, elle, elle répond en paroles, et après, un général de pastoral iranien, il va le prendre, et il va coller sa tête 10 à 12 fois contre le mur, et voilà, c'est la cause de décès de, ces, de uh, Gina, Kordestani, Mahsa, uh,